j j j j j Et salut à tous les astraliens, c'est Gabriel, et oui alors j'ai changé mon lieu de tournage Donc vous allez m'excuser mais je suis au foyer de vie Donc ça va faire au moins trois semaines que je dois faire cette vidéo Mais j'avais pas la motivation, je vous explique en, en vite fait et Parce que je sais que ça vous intéresse pas trop euh, je, En ce moment je suis en train de faire une thérapie pour pouvoir euh, euh, faire le deuil de ma mère Voilà, Donc c'est pour ça que je vous inquiétais je m'en excuse Mais voilà, je suis ça va mieux Donc euh, vous aurez des vidéos Enfin, maintenant j'ai changé de forfait Donc je vais pouvoir faire un peu plus de vidéos On va faire l'ouverture Du deck de structure Soulburner Burner, exactement Donc sachant que Je l'ai commandé en 6 fois par erreur Donc euh, voilà Je vais découvrir en même temps que vous Parce que c'est le futur deck que je vais me faire J'ai déjà une bonne base, mais voilà quoi donc, j'essaie de pas trop l'abîmer parce que après, je vais remettre. Voilà. Donc, dans ce deck de structure, comme tout dans les decks de structure, hein, ça, ça, je vais pas vous le cacher. On a. Le super beau tapis en plastique. Donc euh, il, est, il est magnifique mais je préfère celui en tissu. Nous avons aussi un livret de règles. Donc avec les nouvelles règles c'est vachement important. Je vous le dis si vous commencez Yu-Gi-Oh C'est vachement important de commencer par là. lire les règles du jeu. Et après on va faire... Alors... je vais vous demander des petites secondes voilà hop je suis toujours là ah j'ouvre enfin j'essaie d'ouvrir Ah. Qu'est-ce que c'est que ça Oh, super Ça, ça ils n'avaient pas... Ça, ils avaient pas fait et tout. Mais si vous jouez à Duel Link, comme moi un petit peu quand je suis chez moi, vous pouvez avoir des cartes cadeaux grâce à ça. Donc ça, c'est bien. Ouais, donc... Hop, on va commencer par l'extra deck. Attendez, j'ai peut-être m'approcher un peu, ça sera plus simple. On va commencer par l'extra Alors oui, alors vous, excusez-moi pour la lumière, hein, mais je peux pas tourner sans lumière. Euh, Salaman Grand Donc, Grande, chaleur, Léo. Donc, il est beau, voilà, ça va me faire mon troisième. Administrateur de flammes. Alors, vous savez que moi j'adore les, les monstres feu donc ça c'est super. Salam grande chaleur Ah Cette fois c'est une Link 3, oui mais elle est différente. Chaleur Léo, encore mais différente. Salamangrande et Talomirage. Donc euh, ça c'est super, hein. une une ici qui qui est pas mal. Donc il faut juste deux monstres de niveau 3 Donc ça, ça peut être pas mal. Salamangrande feu lynx. Donc voilà. Après hop. On va vite ranger, assez rapidement, tout ce qui est... <rire> je regarde en même temps que vous et je suis... Euh... Comment dire Je suis choqué. Je suis choqué. Alors, est-ce qu'ils auraient mis une petite carte dedans Non, ils ont pas mis spécialement de cartes dedans. Donc Salamandre grande gazelle. Donc euh, la gazelle, hein, en super, toujours. Après Salamandre grande, roule de feu. Donc pour l'instant ils, ils ont, ils ont, ils ont bien suivi le rythme de, enfin ils ont bien suivi euh, la thématique du jeu. Salamandre râte laveur. Salamangrand taupe. Salamangrande volaille. Je, je lis pas, hein, je prendrai le temps de lire et tout. Pour... Parce que oui, ça va être le futur deck que j'aime faire. Salamangrande bison frappe. Salamangrande chouri. Donc ça, j'ai déjà. Salamangande Renard. Donc, j'avais, j'avais oublié que j'avais encore un niveau 3. Donc, ça, c'est pas mal. Salamangande Falco. Donc, ça, c'est niveau 4. C'est, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont faire après. Salamangande Jacques Jaguar. Salamangande Loupi. Salamangande Perrault. Ah, encore un niveau 3. Salam, en grande Renardo Alors là, je sais pas... Je, vous, je vais vous demander de quelques minutes, mais voilà... Ouais Alors celui-là, voilà, c'est ça fait partie un peu du what the fuck mais c'est une nouvelle carte. Roi véritable Animasud le volatile. Après Dogoran qui joue des flammes enragées. Qui est pas mal. Cerber de la cloche de feu, oui même hein? si c'est un monstre feu, ça fait ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas fait, sur euh, les monstres feu, donc voilà. Furée, scream de feu. Oui, d'accord. Alors, Inferno. Celle-là, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas réédité aussi. Alors, ils ont mis, alors, il y a un truc que je comprends pas. C'est un monstre au niveau 3, mais c'est un sataniseur. Ils ont, ils comptent sortir des, des monstres synchro dans les salamangans, je sais pas. Floraison de cendre joyeux printemps diaparaison rouge et après si vous recherchez si vous aimez tant de... si vous aimez autant ce deck que moi deux obus volcaniques si c'est pas n'importe quoi et... Et... Donc, j'ai pas encore regardé les cartes, hein, j'ai pas encore regardé les cartes, mais faire un obus volcanique, c'est un moteur de pioche, mais qui est un peu bâtard parce qu'il faut payer des points de vie pour pouvoir le... pour pouvoir le piocher. Et après... Périophorma. Donc, euh, Périophormage, je ne sais pas à quoi il sert encore, mais on... peut-être que je le mettrai dans le deck. Ensuite, cercle Salamangrande, voilà. Griffe Salamangrande, voilà. Sanctuaire Salamangrande, mais ça j'ai déjà. Volonté Salamangrande, voilà. Réincarnation de monstre, oui. Cercle du roi du feu, donc c'est pour, si d'un monstre feu, que vous contrôlez, un monstre dans votre cimetière, détruisez-le, faites, détruisez le monstre que vous contrôlez, et si vous le faites, invoquez spécialement l'autre monstre depuis votre cimetière, vous pouvez activer qu'un, qu cercle des rois du feu partout. Donc ça c'est, c'est pour, euh, ça c'est pour en gros sacrifier la, la cloche de feu pour pouvoir euh, invoquer un autre monstre. Hein. Transmodification. Ils auraient pu mettre un peu plus de cartes magiques euh, nouvelles pour le deck lien bon lien voilà ils ont mis un petit pot de sorcellerie ce qui est pas mal hein qui moi qui qui est l'habitude de jouer dans mon deck pyro ça euh, mais vous allez voir je vais euh, normalement dans le mois je devrais recevoir des cartes et comme j'ai changé de forfait je pourrais vous montrer ce que j'ai reçu rage salamandre Cadeau grande La prophétie de la transmigration. Rugissement menaçant. Trappe de rupture. Retour de flamme. Si je n'avais pas mis cette carte dans ce deck, je crois que je les aurais pourris. Combat en présence de l'empereur. Et enfin, rugissement Salamandrande. Donc, il euh, y a de quoi faire, il y a de quoi faire dans ce petit deck-là. Il y a de quoi faire dans ce petit deck-là. Il y a vraiment de quoi faire dans ce petit deck-là. Donc, euh, attendez que je j'essaie de ranger comme il le faut. C'est pas facile. Et je sens que j'ai passé une heure. Non voilà. Donc les amis, donc si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter sur tout, bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Moi je vais le faire. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la Team Astralidio. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, euh, je vais essayer de tourner là dans, dans les semaines qui viennent les, les Pokémon, euh, Safari Pokémon Go, les épisodes suivants. Voilà. Et après, bien sûr, euh, dès que je rentre chez moi, de toute façon, vous aurez, pas forcément, mais on va voir selon les dispositions des autres.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 Salade de l'Académie, on veut gagner. On va tous commenter montrer qui on est. Ensemble, on est. Yu-Gi-Oh! nous.